Alors, qu'est-ce que le brolift C'est une technique tendance 2019 qui met à l'honneur le rehaussement de sourcils. L'objectif est bien sûr de relever, de densifier les sourcils les plus fins éclairsemés afin toujours de satisfaire les clientes en quête de nouveautés, de tendances actuelles, mais aussi d'une recherche bien précise de donner de l'intensité à leur regard. C'est une prestation que vous pourrez effectuer en 30 minutes seulement et qui vous permettra également d'augmenter facilement votre chiffre d'affaires, et notamment lorsqu'elle est combinée au rehaussement de cils. Voilà, je vous ai partagé l'essentiel de cette technique, et je vous souhaite bien entendu une bonne lecture